Bonjour à tous, je m'appelle euh, Quentin Roucher. Aujourd'hui, c'est le tout dernier journal de cas en contre-jour total. Euh, je me suis dit avant de démarrer cette vidéo que j'allais mettre un costard, histoire d'être un petit peu euh, solennel, cérémonial, et surtout de remercier comme il se devait toutes les personnes qui pour certaines ont vu ces 50 vidéos, postées ces 50 euh, derniers jours. Et en fait, je me suis rappelé que j'ai pas de costard, donc à la place, c'est bien j'ai mis des vêtements que je mets tout le temps, que je mets tous les jours. des vêtements un peu euh, streetwear, n'est-ce pas Bon, enfin, euh, ce n'est pas le plus important. Euh, le plus important, c'est que je voulais vraiment remercier euh, eh bien, toutes les personnes qui m'ont euh, soutenu, envoyé des commentaires euh, gentils ou même méchants, d'ailleurs, c'est le jeu, euh, ces derniers jours. Et euh, surtout vous dire que, euh, eh bien, euh, j'espère de tout mon cœur que mon roman vous plaira et comment il vous divertira. Là, je fais tout pour qu'il sorte en décembre et au plus tard, eh bien, au début de l'année 2022. Euh, je n'arrête pas de dessiner euh, ces illustrations, simplement je vais les dessiner dans mon coin, sans vous les présenter chaque jour en vidéo. Euh, C'était intéressant eh bien, de lier du stress au dessin, de dessiner dans une forme d'urgence, mais je pense que pour les pages qu'il reste, eh bien, il me faudrait plutôt de la concentration, du calme et, euh, et aussi du repos. Parce que là, je suis très fatigué et je pense que dès que cette vidéo euh, coupera et sera montée, je vais dormir euh, 20 heures. Quoi. Ce sera un peu une sorte de première pause quoi, depuis euh, eh bien, ces 50 jours. Bon, je ferai quand même un dessin demain, mais là je vais vraiment euh, dormir euh, de manière longue, de dormir euh, longtemps. Euh, la page du jour euh, euh, est l'une des plus complexes jusqu'ici, sinon euh, la plus complexe. Euh, elle m'effrayait, elle me faisait peur, j'y pensais depuis euh, longtemps. Parfois on est effrayé par euh, les planches qu'on doit faire. Et euh, eh bien je vais vous la montrer tout de suite. C'est une page où on voit euh, un train. Alors je sais pas, est-ce que là c'est flou Ouais là c'est flou, je pense que là sera moins flou comme ça. Sinon je le mettrai en accostation. On voit un train démarrer et puis euh, derrière il y a un immeuble en feu, c'est la nuit. Euh, je pensais. Quand j'ai commencé à dessiner, je ne pensais pas euh, un jour dessiner de train ou de gare. Euh, ça fait deux ans maintenant, un peu plus. Bah, j'ai commencé en juin 2019 à dessiner euh, tous les jours, tout le temps, à ne faire que ça. Là, on est en juillet 2000. On est en août, pardon, euh, 2021. Donc ça fait deux ans et deux mois. Et euh, je dirais que. Je ne suis plus vraiment un dessinateur débutant, en tout cas, je me considère de moins en moins comme un dessinateur débutant. Et même si je ne suis pas un bon dessinateur, euh, maintenant j'arrive à dessiner euh, ce que je veux. C'est jamais parfait, c'est même pas vraiment comme je le voudrais souvent. Mais enfin, euh, je n'ai plus peur de rien en fait. Je sais que si euh, eh bien, euh, je mets des efforts dans quelque chose, j'arriverai à le dessiner. Bien, en tout cas, c'est bien qu'on se quitte sur ce dernier dessin, qui d'ailleurs est presque un des derniers du roman. Enfin, ça, j'aurais peut-être pu ne pas le dire. Euh, merci encore. Comme je vous disais, là, je vais dormir. Bon, c'était intéressant quand même. Et puis, euh, j'espère euh, que vous avez aimé ces vidéos Et euh, je pense qu'on ne se reverra pas avant euh, la sortie du roman. Donc, euh, je vous dis... Euh, à la prochaine.